BioGarant présente Madame ça va de soi. Madame ça va de soi, pense que manger des cerises quand c'est la saison, ça va de soi. Recycler plutôt que jeter, ça va de soi. Économiser l'eau, ça va de soi. S'entraider entre voisins, ça va de soi. Alors pour ces médicaments, elle choisit BioGarant, parce qu'avec 30 sites de production en France, BioGarant dynamise nos régions. BioGarant, chaque jour, agir pour la santé.